Déclaration des députés des députés, Le député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. 175 millions de dollars aux hôpitaux pendant le Fonds de renouvellement de l'infrastructure. 7,6 millions de dollars aux fournisseurs de soins de santé communautaires par le Fonds de renouvellement. Dans la région de Durham, le réseau de santé Lake Ridge va recevoir 5,1 millions 350 et le centre euh, de soins carrière 87. Ça donne la possibilité aux partenaires comme Lake Ridge Health de faire des rénovations de des mises à jour, remplacement des toits, des euh, systèmes de sécurité, etc. C'est des, euh, des améliorations essentielles qui vont assurer qu'on donne les meilleurs soins euh, de première ligne aux patients en sécurité. Par le budget 2022, le plan pour bâtir l'Ontario. On va bâtir un soin de santé, des soins de santé plus connectés. On adopte le plan plus ambitieux pour l'expansion des hôpitaux en Ontario. On appuie plus de 50 projets majeurs des hôpitaux. On va ajouter 3 000 nouveaux lits sur 10 ans. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, député d'Amber River, Black River. Bonjour. Le 21 novembre, je me lève. C'est le jour de Saint-Michel-Archange. Saint et je vais slash et on n'a pas des médicaments pour les enfants partout dans la province. Et depuis longtemps, la plupart des gens qui donnent des soins ne peuvent pas trouver des médecins pour les douleurs des enfants à l'étagère. Et on le vend en ligne jusqu'à 300 dollars. Les manques de beaucoup de médicaments donnent la panique aux parents vu qu'on en a la saison de la grippe. Et dans notre bureau, on reçoit des appels parce que qu'on donne des médicaments pour adultes aux enfants et c'est tout un problème. Et beaucoup de parents sont obligés de prendre leurs enfants aux urgences parce qu'ils peuvent gérer, gérer la fièvre. Et on fait le transfert de patients à Buffalo. Finalement, des médicaments pour enfants arrivent bientôt, mais ce n'est pas assez vite. Les plans doivent être faits maintenant, quand cette livraison arrive, on puisse distribuer les médicaments. Et le gouvernement doit faire tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir des prix abusifs. Il faut s'assurer qu'on construit, on fabrique ici en Ontario ces médicaments, pour que on se base pas, à, on n'attend pas que ça vienne de l'étranger, des médicaments ou d'autres produits. Merci. Déclaration de député, le député de Brampton. Merci pour la première fois 1986. L'équipe de soccer euh, de Canada va jouer à la Coupe de la FIFA au Qatar. Non seulement c'est un moment fier pour les Canadiens quand après 36 ans on est à la, à la coupe, mais c'est vraiment très important pour euh, euh, Brampton, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe, je suis tellement fier d'entendre plus d'un quart. Sept des 26 joueurs seront euh, dans l'équipe nationale canadienne, Ils viennent de la grande ville de Brampton, la ville extraordinaire de Brampton. Monsieur le Président, ces gagnants ont commencé dans la ville de Brampton leur carrière, le développement de ces hommes pendant leur carrière. C'est impressionnant, mais ça motive les jeunes et notre communauté. J'aimerais reconnaître les sept gens de Brandt qui représentent l'équipe Canada à la Coupe de la FIFA. Tyler, Liam Mill, Jonathan sorry, Ike Ubu, Tejan Buchanan, Junior Oli et Ativa Hutchinson. Ce sont des gens on a, dont on a développé des talents ici et quand ils se préparent pour le jeu. Nous, en tant que communauté, nous sommes enthousiastes de les appuyer, et aussi bien que toute l'équipe Canada. Au premier jeu en Belgique, le, contre la Belgique, le 23 novembre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. La députée d'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. La démocratie est importante. L'humanité a des difficultés pendant des centaines et centaines d'années pour avoir la démocratie. Les gens sont allés à la guerre pour défendre la démocratie. Les gens ont vendu euh, perdu leur vie. Le projet de loi 39, c'est contre les euh, représentants de la démocratie. C'est pas démocratique. 8 sur 29, euh, les conseils municipaux décident ce que les gens veut, peuvent faire dans la circonscription. Et ce n'est pas au maire de décider qui sont les gens. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, mais on veut prendre le pouvoir des citoyens et concentrer le pouvoir entre les mains du Premier ministre et le maire de Toronto. Le vrai leadership veut dire de gouverner pour tout le monde, pas juste pour quelques-uns. Le vrai leadership veut dire qu'on écoute et on collabore avec les Ontariens, ontariennes, pas seulement ceux qui ont fait des dons à la campagne d'élection, ce gouvernement a le pouvoir politique. C'est vrai. Mais les ontariens ont le pouvoir populaire. On a le pouvoir populaire. Et le pouvoir populaire gagne toujours, en fin de compte, quand c'est exercé. Merci à beaucoup d'entre vous qui ont écrit des lettres, ont fait des appels, vous êtes allés à des manifs, vous avez rejoint des groupes de défense, ont parlé aux médias, ils sont devant les tribunaux et qui persuadent et encouragent vos amis et voisins à être actifs en face d'un gouvernement qui ne respecte pas les normes démocratiques notre implication n'a jamais été aussi importante. Merci. Le député d'Oxford. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, à Ingersoll, la Chambre de commerce d'Ingersoll-Tinsenburg a donné des prix d'excellence qui donnent hommage aux entreprises locales et entrepreneurs. Leur succès et reconnaît les contributions à la communauté. J'aimerais féliciter chacun des gagnants de cette année. De la Chambre d'Ingersoll, LeBron, Hunt, citoyenne de Gendardy, Ian Robson, qui est citoyenne de l'année et Alex Shelton pour le prix du président, de la Chambre de commerce de Tilsonburg, Tilson Garden Gate, <coughs> <Gets>. Tilson <coughs> Pizza, uh, Fleetwood Melton Industries, Exacto Link Telecom, <coughs> Marguerite International, Marguerite International. <coughs> Rob Hilger, Entrepreneur de l'année, et MRO uh, pour le prix de changement positif, et de la Chambre de, de commerce de Woodstock, BON House Secure. BUN Notes past Oxford Energy Solutions, Pause Up Obedious Train. The Loom. Uh, local Refillery. Le Centre de bien-être des animaux Ajax Street pour le prix du président. Monsieur le Président, ces gagnants démontrent l'esprit du comté d'Oxford, du, du travail dévoué, d'innovation, et que cela est bien vivant en Ontario, cet esprit-là. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, la députée de Sainte-Catherine. Merci. Je prends la parole pour rendre hommage à la fin de cette semaine, vendredi le 25 novembre. Le 60 jours d'activité contre la violence basée pour le genre va commencer. Dans cette chambre, on a une obligation de parler de l'autre côté des communautés pour faire tout ce qu'on peut pour arrêter la violence au aux femmes et aux filles. Dans cette province, on a la feuille de route pour réduire, pour empêcher et répondre à la violence selon le sexe. Dans l'enquête de province au homicide triple au comté de Renfrew a résulté en 86 recommandations. 68 étaient à, à, contre ce gouvernement provincial. Ça fait six mois et ce gouvernement provincial n'a pas répondu publiquement aux recommandations de l'enquête d'aucune façon. Ça va en déclarant formalement que la violence faite aux partenaires intimes est une épidémie pour regarder euh, les lois de délégation personnelle, comme ma loi de, de député, loi de Claire. Si on utilise nos euh, voix pour euh, rendre hommage à, à, à ceux qui sont décédés, mais on ne fait rien, ce n'est pas une bonne, une bonne chose. Il faut réfléchir à nos valeurs. Ces recommandations sont responsables, raisonnables, et c'est notre obligation en tant que chef de la province d'assurer. Qui envoient des gestes. Nous savons tous que la grande majorité d'homicides domestiques sont prévisibles et pré on peut les empêcher. J'espère que tous mes collègues vont relever le défi à, à cette violence avec des gestes posés. Merci. Déclaration de député, la députée de Tobacco Lakeshore. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de dire que la semaine dernière, dans ma circonscription d'Ectobic Lake il y avait beaucoup de nouvelles pour mes concitoyens. D'abord, je vais exprimer mon collègue, l'honorable ministre des aînés de l'accessibilité, qu'on que a le programme. On a gagné presque 130 000 dollars, merci Monsieur le Ministre. Ces bourses se sont données aux organismes qui a les aînés à rester en bonne santé et actifs et à faire de l'exercice. Et ceux qui ont bâti notre province méritent recevoir de l'aide parce qu'ils nous ont aidés à la fin. Et je suis très content de dire que Fable Dorothy Hospital va recevoir deux lits additionnels en tant que partie du programme pour rester ouvert et la stratégie de reprise. L'hôpital de euh, rendre hommage à la Dr Dorothy Lay, pionnière dans la circonscription de l'Ontario, qui est une oncologue respectée avant quelle elle elle-même soit décédée au cancer en 1980. 14. Donc, ce financement lui rend hommage. Finalement, je suis content de, de partager qu'on a eu des mises à, à, à jour dans les hôpitaux. Les partenaires Trillium Health, Santé Trillium, ont reçu de, de 10 millions de dollars pendant cette période. Ces investissements vont assurer que les patients peuvent continuer à avoir accès aux soins dont ils ont besoin dans le réseau de santé, avec les outils pour améliorer les soins de santé pour tous les ontariens. Ensemble, tout cela a un objectif commun pour rendre Tobacco Lake un des meilleurs endroits où vivre, travailler et élever sa famille. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés, députés de dunbar West. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais traiter la question du projet de loi 23, qui est une mauvaise loi, et la, promesse brisée de notre gouvernement de, de protéger la ceinture de, de verdure. De pavé des terres agricoles rend plus difficile aux Ontariens d'acheter des aliments à bon prix et de nourrir leur famille. Des milliers de personnes contactent les députés avec des pétitions et pensent à revoir. Est-ce que ce gouvernement écoute leur propre goût de travail dit Un manque de terre, ce n'est pas la cause du problème. La terre est disponible à l'intérieur des zones construites et dans les terres non développées à l'extérieur de sentiers de verdure. Ces terres sont censées être protégées pour aider à euh, la production alimentaire, euh, à l'environnement, etc. C'est seulement protégé jusqu'à ce que le gouvernement ne maintienne pas sa promesse. Le projet de loi 23 menace. Euh, euh, le logement la construction de nouveaux logements abordables beaucoup de mes concitoyens euh, sont de ma circonscription sont préoccupés qu'on va euh, démolir euh, leur tour d'appartement Vive. Ils ont besoin de logements abordables dans leur communauté, pas des maisons dans la ceinture de verdure qui aident aux promoteurs immobiliers. Avec des pétitions qui demandent à ce qu'on abroge le projet de loi 23, c'est clair que le, les Ontariens n'appuient pas ce projet de loi. Est-ce que le gouvernement nous les écoute? Merci. Déclaration de député, député de Chatham-Lemington. Kent -Limington. Et il y a beaucoup d'énergie d'optimisme à chatham Kent. Récemment, un groupe de chefs de file a acheté le centre d'achat qui était vide, et ses partenaires ont développé un concept visionnaire pour l'avenir du centre-ville. Et ça s'appelle Imagine CK. Et on veut avoir de, des loisirs, de la culture, de l'éducation et beaucoup de logements modernes au centre-ville, de, de. en maintenant le charme du centre-ville ancien. C'était accompli en collaboration avec les résidents et les fonctionnaires. C'est un centre communautaire moderne. Ça sera une bibliothèque, galerie d'art, etc. Et on remplace et on centralise plusieurs. Bureaux municipaux vieillissants qui auraient besoin de beaucoup de réparations. Une fois complété, on va, ça va démontrer les racines agricoles de Chatham-Kent. Et on va avoir un complexe de loisirs pour les familles. Et il y a un arena de 4 000 sièges. On va avoir des festivals et des concerts. Et on va cibler la croissance et la rétention des gens Et Imagine CK donne une raison aux gens de rendre chatham kent leur maison. Et on va avoir beaucoup plus d'emplois et de bonnes occasions de retour dans la région. Merci, Monsieur le Président. Déclaration du député, député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Le 23 novembre 2022, c'est le jour où 26 joueurs de l'équipe du Canada seront à la Coupe FIFA et des Canadiens partout seront très fiers. Puis 1986, c'est la deuxième fois. L'équipe des hommes du Canada a été admissible à cette Coupe de la FIFA. Et, Monsieur le Président, cette euh, Coupe du Monde est très spéciale pour la population de Brampton. Euh, pour, en tant qu'un gars de Brampton, je suis très fier de dire que 7 et 26 euh, joueurs viennent de Brampton, ceux qui jouent au Qatar. Et Monsieur le Président, on aurait un huitième de Brampton, mais je lui ai dit que j'étais trop occupé et que je travaillais pour les contribuables. Monsieur le Président, j'ai le privilège à quatre occasions de parler au nom de mes concitoyens, de, de, de, de les résidents de Brampton, qui travaillent beaucoup pour avoir ce qu'ils ont. Brampton a des gens qui viennent de partout, qui s'établissent ici et faire une vie dont ils sont fiers. Le travail, la résilience, je vois à Brampton, ça me rend fier d'être leur voix. Je veux souhaiter Tejan Boukan, Skylar, Johnny Osoris, Liam Mills, Tiba Hatchet, Ike Hugo et le reste de l'équipe. Bonne chance. C'est un moment historique. J'encourage tous les députés d'appuyer nos euh, gars canadiens qui euh, vont jouer au Qatar. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations de députés et députés ce matin.